Bonjour Claire Bonjour Anthony Allez, pour la première de la rentrée, on va parler euh, de la nouvelle du jour, euh, qui est le rachat de, par, galerie, euh, par le groupe Galerie Lafayette de La Redoute. Euh, Qu'en pensez-vous d'un point de vue euh, marché Effectivement, nouvelle très intéressante. Parce que rappelez nous La Redoute, La Redoute était quasiment en faillite il y a quelques années. Elle a été reprise et restructurée suivant une stratégie, devinez laquelle Stratégie client et oui, parce que c'est la seule stratégie qui permet à une société de garder ses clients dans la carrière des nouveaux à un prix défiant toute concurrence et de pouvoir vendre ses produits avec une, un price premium. Et des leviers de cette stratégie de clients qui ont permis le rebond financier de la redoute, la remise en selle d'une société de, de, de vente par correspondance qui était euh, en quasi faillite, Mmh. Eh bien, c'est cette belle stratégie qui a plu aux Galeries Lafayette, qui de leur côté ont bien compris que ne plus être dans le digital n'était plus possible. C'est donc l'association d'une un, pépite cachée euh, en termes de stratégie client et euh, d'un leader des magasins physiques qui offre une belle perspective pour, pour la rentrée. Et ce n'est pas la première. On le voit de plus en plus euh, des gros groupes qui, euh, du, du retail qui euh, s'associent avec, avec des groupes du, du digital. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que la fin du retail est proche Non, pas du tout. En fait, c'est vrai qu'il y a une tendance de fond qui est qu'on ne parle plus de digital ou de magasin physique mais bien omnicanal cest C'est-à-dire du fait que le client il veut acheter peu importe où. Il va rentrer en magasin, mais il va aussi sortir directement son smartphone pour, euh, pour comparer les prix. Donc, si vous voulez avoir une bonne expérience, il faut être présent sur les deux. Et être présent là où le client est présent. Euh, et cette tendance n'est pas forcément très bien comprise par le marché, qui, comme d'habitude, simplifie et amplifie les tendances. Comment ça se traduit concrètement sur les marchés, et en particulier sur les marchés américains Eh bien, les investisseurs croient à la fin du retail. Tous les signes sont bons pour mettre les retailers au tapis. Dernière nouvelle, la semaine dernière, avec les résultats de Footlocker, qui a euh, vu une baisse de son chiffre d'affaires de 6 mauvaise surprise, effectivement, les analystes attendaient une hausse de 1, 17 mais qui a été très, très fortement sanctionnée en bourse, avec une baisse de 25 sur la semaine, ce qui ramène la valeur à moins 50 depuis le début de l'année. Ça nous paraît un peu exagéré. Mmh. Alors nous n'irons pas sur Faute Locker, mais euh, les magasins physiques ne sont pas tous complètement morts. Ils vont devoir s'adapter. Ça va être compliqué, mais certains acteurs sont mieux positionnés que d'autres. Et donc du coup, vous, dans vos portefeuilles, vous en, vous en profitez euh, de cette crainte des investisseurs pour le, pour le retail Effectivement, cette crainte exagérée nous permet de, de rentrer ou de renforcer certaines valeurs dont la valorisation nous semble attractive. C'est en particulier le cas de Walmart qui a été mis au tapis lors de l'annonce du rachat de Whole Foods par Amazon il y a, il y a, au début de l'été oui. et euh, qui a continué euh, de baisser alors que ses résultats étaient très encourageants et qu'il a, euh, il, il a su conclure un accord avec euh, Google pour améliorer son expérience client. Et nous, on le voit dans les chiffres, l'expérience client et la satisfaction client de Walmart s'améliore à la fois en digital et en physique. Ok, donc ce n'est pas la fin du, du retail, mais euh, la combinaison euh, du retail et du digital pour euh, créer euh, l'omnicanal. Exactement, Anthony. Merci beaucoup, Claire. Merci.